L'âge des possibles, un roman choral écrit par Marie Chartre. Seul et Rachel ont un avenir tout tracé. Chez les Amish, la vie est une ligne droite. Leur Romspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur permettra de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance de cause. Direction Chicago. Temple, quant à elle, rejoint sa sœur dans la même ville. Les destins de ces trois adolescents se croisent et leur vie en sera changée à jamais. Marie Chartres nous parle de l'écriture de son roman. Mon objectif n'était pas d'écrire un roman sur euh, la communauté amiche, par contre le sujet du Rumspringa me semblait passionnant à aborder. C'est un rite de passage de la communauté amiche, qui correspond à une période euh, durant laquelle les ados euh, sont temporairement libérés de leur église et, et de ses règles pour découvrir le monde moderne. Euh, je dois dire que ce qui a d'abord présidé à l'écriture de ce roman, c'est, je pense, l'idée des rencontres et du possible de ces rencontres, comment elles nous confrontent à notre intériorité, au sable mouvant de notre identité, surtout quand on est ado ou jeune adulte. Euh, je voulais aussi un roman avec un élan de vie constant, même si cet élan chez mes personnages est assez hésitant ou tremblotant. C'est un élan vers l'autre, vers la vie, vers le goût, les sensations, vers l'art et en particulier euh, la peinture qui a une place importante dans ce livre. Peut-être en effet que la peinture permet à mes personnages de laisser l'enfance, de prendre euh, d'autres euh, directions et de se questionner. Enfin, ce qui m'a intéressé, c'est de marquer la poésie euh, dans la vie et de mettre en scène des personnages avec une sorte de justesse de cœur, une élégance et un humour face au monde. Voilà, j'espère que le livre vous plaira. Je vous dis à bientôt et surtout, je vous remercie. Bags are packed, are you ready to go? This time tomorrow we'll be on the road. Riding with you in the sunny air.